Un petit bisou. Oh, tu mignon toi. Ouais, salut la bestiole. Salut la bestiole. Si, Ok, ok, ok, oh, ok. Alors, ça fait quoi le serpent? Alors, right, so <laughs> le Bon, là, voilà, tu fais un câlin avec un piton? Voilà, voilà. Ah, c'est doux, hein? Ouais. t'es piton. Gâtez piton. Merci. Merci. Merci. Merci. c'est Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. un Merci. Un ouais, c'est Amis, toujours en Floride, on est dans les Everglades, on va faire un tour et euh, voilà une petite pensée pour vous, on va aller voir les alligators. Les vacances c'est fait pour se détendre et pour découvrir, pour s'émerveiller. Et là regardez, en direct, je vous montre un alligator. Ah c'est pas un vrai Je vous ai c'est pas un vrai. Bon. Voilà, donc vous profitez avec nous. Voilà, on arrête le moteur. Profitez des vacances, ça fait du bien pour se vider la tête, parce que là, on se vide la tête. On va y aller. Je vais ranger mes affaires, parce que ça risque de faire et du bruit, du vent, et d'asperger beaucoup d'eau. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Salut les amis Ça va y aller, là. On va y aller, les enfants. Ça va faire du bruit. C'est parti. Up, up, up, up, up,